Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10 et et voici les prévisions des poissons pour la semaine du 16 au 22 mars 2020. Lundi, Mercure entre dans votre signe et va y rester jusqu'au 11 avril. Votre intellect durant cette période sera vif et vous serez attiré par les tâches qui exigent de la réflexion, des connaissances et des compétences intellectuelles. La communication deviendra l'outil le plus important pour vous et la plupart de vos négociations dérouleront à votre avantage. Les discussions et les entrevues seront favorisées aussi par ce passage de Mercure dans cette maison et vos déplacements pourraient devenir, devenir plus fréquents vous aurez aussi une tendance accrue et un soif à apprendre des nouvelles compétences ou entreprendre des études. Les métiers dans les domaines des ventes et les activités commerciales seront très favorisés par ce passage aussi. Et tout ce que je viens de mentionner sera accentué davantage et favorisé par le transit de Vénus dans votre troisième maison. Donc tout ça sera appuyé par Vénus dans le taureau. Cette semaine, Mars sera étroitement conjoint à Jupiter dans votre onzième maison. Et les deux planètes feront plus tard cette semaine, euh, des trigones avec Vénus dans votre troisième maison. Donc toujours... À travers une communication chaleureuse et élégante, vous aurez des opportunités inattendues de décrocher des, nouvelles, des nouveaux contrats ou de vous faire des nouvelles connaissances qui pourraient vous ouvrir des portes au niveau professionnel. Vous pourriez aussi faire partie d'une équipe talentueuse ou d'un groupe d'amis pour des objectifs humanitaires pour aider les plus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 Vous aurez aussi une belle capacité à saisir les opportunités qui pourraient se présenter soudain. Votre intelligence vous donnerait l'opportunité de faire des revenus supplémentaires. Le 21 mars, soit samedi en PM, donc le 22 mars pour l'Europe, Saturne quitte votre 11e maison pour entrer dans votre 12e maison dans le Verseau.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 et mardi et mercredi pour l'Europe, la lune sera dans le Capricorne, votre onzième maison. Une période très amicale, très favorable pour des réunions d'amis, de famille ou des collègues. Les activités de groupe sont très favorisées par ces énergies et vous apporterez une précieuse collaboration à n'importe quelle activité de groupe. De plus, vous aurez une très belle attitude accueillante, généreuse et serviable. Vous voudriez aider tout le monde et les gens le sentent et viennent vers vous pour parler de leurs problèmes car ils seraient certains que vous serez à l'écoute et prêt à offrir les conseils nécessaires. Attendez-vous à plus d'interactions avec vos amis et vos voisins et plus de communication en général le travail intellectuel sera très favorisé durant cette période. L'écriture, les, les communications, les calculs et l'écriture en général sera très favorisé. Alors si vous étiez écrivain, profitez de cette période. Jeudi et vendredi pour le Québec et jeudi vendredi et samedi AM pour l'Europe. La lune sera dans le Verseau, votre douzième maison.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 Votre magnétisme personnel et votre attitude empathique envers les autres vous rend une, sorte, une source de paix, de confort et de consolation pour les autres. Une très belle fin de semaine, profitez-en. Mais ce qui m'inquiète durant cette fin de semaine, c'est euh, la conjonction de Mars avec Pluton. Ça m'inquiète parce que cette conjonction pourrait causer des accidents ou des, euh, de la violence. Elle influence la lutte de pouvoir entre les autorités. Mais au niveau individuel, durant, cette, durant la fin de la semaine et euh, durant la semaine après, soyez très prudents s'il vous plaît dans vos déplacements et euh, dans les activités physiques en général.